Vas-y Al Vas-y Oh Ah non illusion ah. Ah Il manque un pied. Voilà ah, Bravo T'as dit quoi <rire> Je me suis croqué là-dedans D'accord C'est parfait Tu crois qu'il coup il tape dedans Ouais Le boucle <rire> Il y a toujours une partie de ta tête qui est cachée ouais. je ne suis jamais vue avant de gagner En fait je suis pas la tête. Je vais à chaud quand il a fallu passer de la clé de seule à la clé de fort, hein. S'il te plaît. Ouais, c'est tout court, mais j'ai du mal, je suis assiste, moi je suis pas guitariste Non, oh, mais t'es pas dans le cadre. c'est la oh. je suis mordi. Et je fais quoi Ah, ça fait qu quand même bordel de merde. quest En fait, pour moi, c'est une feuille blanche ici, devant la grille. Ah je te regarde les ah. Faites comme si j'étais pas là. Ouais. Quoi Avant de jouer, à chaque fois tu fais un espèce de petit cri. Tu changes une lettre d'autre phrase et ça devient fait carrément cheveux. Ouais, il a tout le genre hein. ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Bah, euh, je sais pas. là. pour ça, moi, bon, je t'ai joué. Mais... là on C'est moins puissant que les fois d'avant, j'ai l'impression. Là, défi c'est là, c'est puissant en fait. C'est c'est Ah là, je vais défoncer la cause. C'est normal fait Non. dit non. Quel dommage. à chaque fois, tu Oui. Ça fait carrément pas mal en fait, c'est carrément mieux Bonjour. Ouais, j'ai salué. Hey. Hey. Ah. Salut. Salut. T'as l'air mort. Hein Quand tu joues, t'ouvres la bouche. ouvrir oh, sa bouche. Sont c'est elle qui me fait remarquer. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Je donner une idée. Non, oui. bah, il est, est trop loin. Qu'est-ce qui est trop loin C'est trop loin pour un bassiste. Ça souffle trop, tu vois. Vite. Vas-y, si tu veux. Ça va, pas trop crevé. Non, ça va. Je sais pas comment c'est. Hein Attends, la guitare. Comprends ta guitare, s'il te plaît. Voilà, T'as pas joué. Ah. Oh, peut Ok Ah Maintenant si Oh non, le chemin c'est pas bien Il pleut aussi cool. Sèche Pas du tout de moi, mais t'es bien pire Ouh C'est <rire> <rire> Toi t'es le seul qu'on peut pas décoiffer, t'es le chance T'as une magnifique coiffure en fait. <rire> maintenant Wow On a envie d'être tirer. Salut Salut Tête de psychopathe Pas encore. Bah si, maintenant, oui. Parce qu'il risque d'être bloqué, ah, putain Il risque d'être bloqué Tu plaisantes là, je te <rire> Tu plaisantes Garde, toi, tes Marie, toi, te Garde tes mains vers toi, s'il te plaît Garde tes mains vers toi, s'il te plaît Ah ouais Garde tes mains vers toi Donne-moi la bête. C'est trop lent. Bon, faut bien s'occuper un peu. Hein que vous avez fait hier eh ben, j'ai pris son appareil, je l'ai mis un peu partout. Et maman, je l'ai mis dans mon t-shirt, il est même tombé comme ça. Mais c'est parce qu'on la voit pas assez. Moi, je veux qu'on la voit dans sa vidéo, elle. Tu fais quoi Voilà. Chante à dossier 6, C'est quand même le plus important, je pense. <rire> voilà. C'est Ça s'est entendu, ça. Et récupère-le. Oh! Merci Tu des T'as quelque chose comme des bouclettes? Non! Oh. Oh, ah. Tu vas acheter ça toi? Ah! <rire> T'as tu bouder? <rire> Allez les mêmes watts. Tu n'es pas l'appareil photo, voilà ça stresse. <rire> ça te stresse l'appareil photo Bah tu te dis que c'est quatre tout petits machins, puis voilà c'est rien. Comme c'était bon, là. Dis-moi tu, tu, tu peux me fermer avec ça. Avec ça. Tu peux pas me gêner avec es C'est mal. Ça, ça bien. part en couille. La oh. preuve que les pommes c'est pas une arme ouais. fatale. Ah. Oh. Oh. J'espère que t'as pas façonné sur mon cul Sinon.. La prochaine fois je le yeah. ferai. <rire> oh salut. Ah T'aurais pas dû nous faire ça, Lyon. Oh, ah. que... Il n'avait rien vu. Pourquoi t'es venu Parce que d'ici je peux bien visiter. T'es trop près, c'est pas juste, ça compte pas. C'est pas juste J'ai quand même réussi à payer là. Ah. Ah mais c'est qui qui l'a cassé bah, Personne Pourquoi c'est la personne qui prend tout Et le batteur aussi Aïe Eh tu battu Exact <rire> Oh, avec okay, les Non mais t'as va <rire> <raillet>, mais... <rire> Oh <rire> Bouldre encore, encore, Ah, il en a fait là T'as vu Les heures et les heures d'expertise dans les six <rire> Oh, j'ai fait les c'est pas dans le sens, là ah. c'est pas bon. <rire> Ah, c'était filmé. Magnifique, magnifique. Et tu filmes même pas. Elle filme tout, c'est pas ça, là, hein Ah La couette toi avec les ponts, ça paraît trop. Ah, dommage, j'avais passé le film. Une oh il vole trop bien Putain Mais non il vole trop bien Alors ah, ouais. oh. du jour un bac, hein. Elle avec deux nefs complètement ça ouais. C'est <rire> oh, bien entouré votre petite aile. Pour hein. bon, vraiment qu'il y ait un délire of the dearth, il faudrait que je en ramène encore deux personnes. <rire> ils ont les se plus ils... Exact. Oh, ouais. Il se fout très bien ce petit bateau. Ce petit bateau. Petit bateau. <rire> petit bateau. Ça c'est à cause de Santiago Oh wow. <rire> Il est passé juste au-dessus de ta tête. Oh. <rire> mm. T'es tout petit vu ici Merci. Merci. Merci. Merci. Parce tout j'ai pas de micro sur mon ah. ordi. c'est c'est Je merde. Problème. Cordialement. Cordialement. Oh. Elle fait quoi là Où est-ce qu'elle a cette bise de pute ah, C'est pas encore perdu. Ma passe Ah Qu'est-ce ah, que ah. J'ai pas compris. Oui, oui. Y'a rien à comprendre, c'est tout. Quoi. Mais oui. ah. t'as les pieds dans le fil ah, Tu vois, je suis devenu une licorne. J'aime une licorne. Et leurs jeunes licornes Elles ont un pelage semblable semblent d'appeler au nuage. Attends, là je vais tester l'antilly avec leurs amis. Même si elles ne pensent qu'elles aient la séro Ah ah, je suis Niki. photo Oh Il y a mon papa a qui m'attend. Je pas quelque chose. Ninja caméra. Racananda. Racananda. Il, Il faites fait fait fait fait fait fait fait fait fait pas en sorte qu'on la voit sur la vidéo parce qu'elle arrête pas à me filmer que moi. Ah, c'est vrai. Regardez, c'est spectaculaire la façon de fermer la porte à clé. Oui, surtout quand c'est pas la bonne clé. Le talent. Le talent. La série de et le marquement, une bataille, un hijab, une salouillée je crois qu'il y a un peu de flotte là Viens, reprends l'appareil, il ne reste plus que 2 minutes 35 c'est toujours ça. en bleu ouais mais j'ai pas le choix, je prends ma veste, je prends tu vas nous rendre à l'échevret ouais oui. t'as dit pas t'as dit quelque chose c'est pas goin oui Mais je suis pas en noir et blanc Et alors Eh bah je suis pas pingouin Je suis un petit pingouin Ah bah non, je suis plus grand que toi mais... Ah ouais et Jour, nuit, jour, nuit <rire> Alors le premier jour on a répété il faisait bleu, très bleu comme toi Le second ouais. il faisait très gris beau. moyen et ouais. là il fait... Il fait gris Il fait gris, ouais. il fait gris. Salut tu regardes, Tu filmes oui. mes pieds quand fréquences aiguilles montent vers le haut et les fréquences basses stannent vers le bas. Euh, nous attendons à le C'est pas, de rien. Puis, pas comme monsieur. Comme c'est froid. C'est froid. Putain.